Je m'appelle Elios et moi c'est bien là. Euh, Maman dit que papa est très gourmand et donc on va aider papa à manger mieux. La pizza 4, c'est son préféré de papa, devient la pizza maison. Et on va faire quelle pizza maintenant bah, Une pizza au chou-fleur. Voilà, elle est finie maintenant. Chou-fleur, 37 On met bien partout. Coucou les boss! Salut les Ça va? Mmh. T'as rien senti? T'as pas de goût de différence? <rire> Envie de tenir vos bonnes résolutions? C'est allé chez Deleuze. Quand c'est sain, c'est moins cher. Deleuze, du côté de la vraie vie.